Affaire des crânes restitués par la France à l'Algérie, l'incompréhensible silence du ministère des Moudjahidines. Meurtre de Lola, un rite satanique évoqué, le profil de Dabia B. Interroge. Affaire des crânes restitués par la France à l'Algérie, l'incompréhensible et l'irrespectueux silence du ministère des Moudjahidines. Une inédite et inquiétante polémique ne cesse d'enfler depuis le 17 octobre dernier sur les véritables origines et l'authenticité des crânes des résistants algériens restitués par la France à l'Algérie. Cette polémique a pris une dimension internationale et met en doute la sincérité des relations franco-algériennes. Mais, malgré tous les enjeux historiques et politiques, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit et l'ensemble des membres du gouvernement algérien observent un silence incompréhensible, pour ne pas dire choquant et indigne d'un pays souverain soucieux de sa crédibilité. Cette polémique a été provoquée par les révélations du prestigieux New York Times. Selon le quotidien américain, seuls six des 24 crânes restitués par Paris en juillet 2020 étaient clairement identifiés comme étant ceux de résistants algériens tués au XIXe siècle par les troupes coloniales françaises. Les autres ne le sont pas ou sont d'origine incertaine. Ces restes mortuaires sont également restés la propriété de la France après leur remise, indique le Média, qui se base sur des documents obtenus auprès du Musée d'Histoire Naturelle et du gouvernement français. Aucun des deux pays n'a publiquement reconnu ces faits, alors qu'il cherche à tirer un avantage diplomatique de la restitution. L'enquête du New York Times a révélé également des documents du Musée de l'Homme, à Paris, montrant que les origines de 18 de ces crânes ne sont pas formellement établies. Ils pourraient être ceux de bandits et de soldats algériens ayant combattu aux côtés de la France. Les questions diplomatiques l'ont emporté sur les questions historiques, Indique au journal américain Catherine Morin de Sailly, une sénatrice française de centre-droit qui travaille depuis longtemps à la restitution des ossements. « C'était bâclé, fait en cachette, » dit-elle. Ni les autorités françaises ni les autorités algériennes n'ont accepté de commenter les révélations du New York Times. Et pourtant, il s'agit d'une affaire très sensible qui engage directement l'honneur de l'Algérie. Et pour cause le retour dans notre pays de ces crânes avait été célébré en grande pompe à la veille de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Pour rappel, Abdelmajid Tebboune était venu en personne accueillir les restes sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, s'inclinant devant les cercueils lors d'une cérémonie militaire solennelle. Il s'agit des dépouilles de 24 chefs de la résistance populaire, qui ont été privés de leurs droits naturels et humains d'être enterrés depuis plus de 170 ans, avait assuré le chef de l'État. Et si toute cette histoire n'était qu'une vaste fumisterie destinée à tromper l'opinion publique algérienne et manipuler l'opinion publique française Il est à signaler qu'un comité mixte d'experts scientifiques algériens et français était chargé de l'identification et de la vérification de l'origine des ossements. Et ce comité n'a toujours pas rendu la moindre réaction aux révélations du puissant média américain. De son côté, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit poursuit ses activités ordinaires faisant mine d'ignorer cette polémique et ses enjeux importants. Cette attitude est purement et simplement un cruel manque de respect à notre histoire et notre mémoire collective. Meurtre de Lola, un rite satanique évoqué, le profil de Dabia B interroge. Le meurtre atroce de Lola occupe toujours l'actualité en France. Tout le monde essaie de comprendre ce qui s'est passé et chacun y va de sa propre analyse. L'extrême droite française n'a pas raté l'occasion pour s'attaquer à l'immigration d'origine algérienne. Certains évoquent le mobile raciste, et d'autres, un rite satanique, répondu en Algérie. Pourtant, tous les éléments de réponse sont là. Personne ne peut prétendre bien sûr, savoir la vérité. Mais, le profil psychologique de la suspecte B renseigne sur les circonstances de ce meurtre sordide. Les enquêteurs ont rapidement identifié des troubles psychiatriques chez elle. Néanmoins. Seule une expertise pourra poser un diagnostic sur la nature d'une potentielle maladie. La femme d'origine algérienne âgée de 24 ans est sans domicile fixe. Elle est née en Algérie en 1998. Arrivée en France en 2016 via un visa d'études, son titre de séjour arrivait à terme sans qu'elle le renouvelle. En août dernier, Dabiabé se rend à l'aéroport pour prendre l'avion. Voulait-elle rentrer en Algérie On ne le sait pas puisqu'aucune information sur sa destination n'a été révélée. Interpellée à l'aéroport, Dabiabé s'est vue remettre une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Profil psychiatrique de la principale suspecte La jeune femme vivait chez une connaissance dans le Val-de-Marne. Mais elle venait souvent voir sa sœur qui vivait dans le même immeuble que la famille de Lola. Dabiabé était connue des services de police et de justice, pour des faits de violence conjugale dont elle a été victime en 2018. Lors de l'interrogatoire, elle avait d'ailleurs évoqué son passé. « Moi aussi je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi », a-t-elle dit à la police. Au début, l'inculpée a reconnu avoir violé Lola, l'avoir brutalisé et avoir scotché son visage. Seulement, quelques heures après, elle revient sur ses déclarations. Elle affirme qu'elle était incapable de tuer, qu'elle s'est défendue contre un fantôme et qu'elle avait raconté un rêve et non la réalité. Le profil psychiatrique de Dabia B interroge. Est-elle instable psychologiquement Selon son entourage, l'inculpé serait malade. Un témoignage recueilli par BFM TV, d'anciens compagnons de la jeune fille, confirme cette thèse. Le jeune homme la décrit comme étant perturbée mentalement. Il assure l'avoir vue pour la dernière fois il y a une dizaine de jours. Selon lui, elle avait un peu perdu la boule, précisant qu'elle parlait toute seule, elle parlait entre ses lèvres. Selon l'ancien petit ami, est déraillée par rapport à la religion. Lors de leur dernière rencontre elle lui aurait dit « Je vais aller faire la croix, je vais être chrétienne, je vais aller à l'église ». Sa sœur aînée a même raconté que sa cadette avait eu des réveils nocturnes le mois passé au cours desquels elle tenait des propos incohérents. Racisme et satanisme Le meurtre sordide de la petite Lola a bouleversé toute la France. Les militants de l'extrême droite en profitent au maximum pour s'attaquer à l'immigration et à l'Algérie. Certains médias et analystes ont même évoqué une probable piste raciste. Mais la plus étrange de ces versions serait celle de l'homme politique et magistrat Georges Fenech. Intervenant mardi soir sur la chaîne de télévision V8, Georges Fenech a évoqué un rite satanique qui serait selon lui, répondu en Algérie. Ça me rappelle l'affaire des enfants de Zouri, des blonds aux yeux bleus qui sont considérés comme ayant des pouvoirs en Algérie. Ils sont kidnappés, sacrifiés, on boit leur sang. Sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche, et le chiffre 0, c'est exactement le rite satanique des Zouri en Afrique du Nord, a déclaré en effet, ce magistrat sur le plateau dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Selon la légende, le Zouri est un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté et qui possède certaines caractéristiques physiques particulières, des yeux très clairs et différents l'un de l'autre, une ligne continue traversant la paume de la main, des cheveux en tourbillon ou encore une petite tache au fond de l'iris. La légende atteste que le sang de ces enfants sert à exhumer les trésors cachés, Elkens, garder depuis des lustres par des jeans à qui l'on offre ce sacrifice. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.